Christiane Fayard de l'association Ballons Pirates, représentant la France. Je vous invite à venir découvrir les, les ballons français dans le festival, les Globos de Cantoya. <rire> Émotion, diversion, tradition, Globos.